des bagnoles, du tuning et, toi. et ben non finalement nous sommes à la Japan Addict Z10 Enfin, si vous voulez toucher les échantillons, ah, euh, toucher, ça, ça j'autorise oh, à toucher. Bien les... fait, ça crie, hein. Je t'aime bon <rire> bon Merci, toi aussi Je vais les deux en même temps. Vous êtes dans un monde carré, quand même. Hein. C'est parfait. sous des masques euh, la plupart du temps c'est des célébrités mais ils veulent passer incognito pour avoir une journée tranquille Il euh, y a déjà eu plus de 4000 personnes de rentrer ce matin et du coup il faut rentrer les gens au Konghutsch, on peut le voir derrière. Et sont arrivés. Salut